Oui bonjour, installez-vous. Euh, oui alors euh, je vous ai contacté pour vous parler du, du cas d'Antoine hein, puisque euh, là le trimestre est, est vraiment vraiment pas brillant, euh, là je, je viens de faire une évaluation euh, de son dernier travail et, et bon euh, vraiment il euh, y, y a des choses à améliorer, il y a des choses à revoir donc euh, on va revoir ça ensemble. Alors oui, donc du coup, le dernier travail d'Antoine, c'était donc une vidéo, c'est ce qu'il a choisi et tout ça. Alors, j'ai fait une grille de compétences, mais malheureusement, c'est un peu petit. Je suis désolé, on a une imprimante et c les photocopies sont comptabilisées. Donc, on va commencer point par point et puis on va voir ça ensemble. Alors le premier point c'est la maîtrise du format choisi. Bon alors pour remettre un petit peu de contexte, Antoine du coup a choisi de répondre à une vidéo en faisant lui-même une vidéo. Alors c'est quelque chose qui est euh, louable hein, et qui a vraiment pas tellement de soucis, c'était pas dans la consigne quoi. Mais il euh, y a des choses intéressantes et il y a des choses qui sont moins bien, moi du coup j'ai mis en cours d'acquisition pour, pour l'acquisition de cette compétence. Euh, les points acquis c'est euh, l'utilisation des blagues. Euh, les blagues de d'Antoine de, sont euh, des blagues qui ressemblent un peu à ce qui se fait au niveau des, des youtube poop et tout ça donc il y a des blagues un peu de type mème si vous voulez dans la vidéo donc ça c'est intéressant c'est un point où pour le coup il pourrait peut-être aller un peu plus loin. Pour le reste, par contre, il euh, y, y a vraiment un gros gros souci de maîtrise du format vidéo. Euh, alors j'ai mis, vous hein, voyez, euh, j'ai mis qualité de l'image, j'ai mis focalisation, hein, focalisation euh, focaliser sur les arbres qu'il y a derrière lui. C'est pas terrible. La qualité du son, il hein, y, y a vraiment un problème de, de son et de notamment de son ambiant. Euh, le cadrage, le cadrage est pas très très travaillé. Les lumières non plus d'ailleurs. Lumière naturelle, c'est toujours compliqué à gérer. Donc, vaut mieux commencer avec une lumière plutôt artificielle. Euh, le rythme, le rythme est compliqué, le, ça c'est surtout dû au montage, le montage c'est le point suivant, il y a des moments où euh, on voit Antoine relire sa feuille, enfin vraiment il y a, il y a quelque chose qui, qui ne va pas à ce niveau là, et euh, le format Clash aussi, alors le format Clash en fait ce, ce format là euh, fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, le problème c'est qu'Antoine a choisi un, un format qui est vraiment très très obsolète, euh, moi ça m'a fait beaucoup penser à ce que faisait notamment Link The Sun en 2013 par exemple sur une chanson de Maître Gims et Vita, mais euh, déjà à l'époque, Link the Sun avait trouvé que c'était obsolète et du coup avait mis de la mise en scène dans cette émission-là. Donc là, vraiment, il y a un problème. Antoine n'a pas tellement compris, je pense, euh, euh, ce qu'était le format vidéo et ce étaient les contraintes par rapport au format vidéo. Euh, quand est-ce que la correction sera disponible Bah Là, Pronote étant en panne, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, donc, euh, je vous avoue... Euh... On verra, à la rigueur, je vous donnerai la feuille. Alors, le deuxième point sur lequel il était évalué, il y avait la compréhension du document étudié. Alors, c'est important parce que le contexte, là, en l'occurrence, c'est quand même qu'Antoine a voulu regarder une vidéo et y répondre. Et donc, la compréhension de la vidéo de base va forcément influer sur la qualité du travail rendu. En l'occurrence, j'ai mis non acquis. C'est-à-dire qu'il y a un seul point qui est acquis et qui est franchement pas, pas terrible. C'est-à-dire qu'au tout début, Antoine dit bien... Hein, euh, il veut défendre les gens qui ne lisent pas. Donc ça, c'est l'intention basique de la vidéo. Apparemment, Antoine a compris le principe de, de la vidéo de base. Mais ensuite, il y a, y a tout le reste qui ne va pas. Alors, j'ai regroupé ça en plusieurs catégories. Donc, les points à revoir, il y a le contexte qui est non maîtrisé. Alors, ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'un document, c'est aussi un contexte. Donc là, le contexte de création n'est pas compris, alors qu'il est indiqué à plusieurs reprises quand même dans la vidéo. Euh, il y a notamment eh ben, tout simplement la notion de, de, de commentaire qui est introduite par la personne qui a créé la vidéo de base, où justement, en fait, cette vidéo fait, fait un peu écho à des commentaires que, que cette personne a reçus. Euh, il y a une idée de, des amis que cette personne connaît. Euh, C'est est pareil, ce contexte-là n'est pas, pas du tout repris. Euh, l'introduction euh, qui n'est pas du tout prise en compte, alors là on, on reviendra dessus parce que ça fait partie du cherry picking, c'est la suite de, du, du travail. Et euh, en l'occurrence, bah, l'introduction, elle indique une suite à la vidéo et ça du coup, ça n'a pas du tout été perçu par Antoine. Le contexte de la plateforme, euh, notamment bah, là en l'occurrence, c'était une vidéo YouTube, euh, ça n'a pas été euh, expliqué. Donc le titre, euh, la miniature euh, qui était euh, en l'occurrence Brûlez vos livres, alors ça a changé depuis, mais voilà, donc il y avait un titre qui s'appelait Brûlez vos livres, ça a été pris au premier degré par Antoine, ce qui est quand même un peu, un peu étrange, et puis surtout euh, le titre est désamorcé dès le début de la vidéo, ce qui n'est pas du tout... Euh, montré euh, par euh, le travail d'Antoine il n'y a aucune information sur l'auteur alors ça c'est important quand même de, de connaître un peu l'auteur quand on veut critiquer euh, euh, un travail euh, la, la seule chose qu'on a c'est euh, ce qu'on appelle un déshonneur par association alors c'est un biais assez classique euh, rhétorique, Voilà, c'est un, une manière de manipuler un peu euh, un peu tout ça mais je pense qu'Antoine a plutôt été manipulé par ça puisque euh, là c'est un déshonneur par association en disant voilà euh, que euh, c'est lié au canard réfractaire le canard réfractaire ayant validé cette vidéo cette vidéo serait soi-disant très mauvaise, enfin vraiment il y a, il y a un problème à ce niveau-là aussi euh, donc là je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce niveau-là puisque encore une fois hein, connaître l'auteur de quelque chose avant de, de, de critiquer c'est quand même important là en l'occurrence notamment il y a tout un tas de choses qui sont liées au fait que cette personne est écrivain donc euh, un, il y avait un, un espèce de, comment dire, de contraste qui était mis entre d'un côté, le côté écrivain, et de l'autre, le côté brûler vos livres. Ça n'a pas été perçu. Euh, ça n'a pas été perçu par, euh, par Antoine. Puis alors, en dernier, j'ai mis caricature non comprise. Euh, donc, le côté caricatural du propos... Euh, auquel la personne euh, prétend répondre, mais ça c'est pareil, je pense que ça n'a pas été perçu par Antoine et du coup non comprise. Alors que, enfin franchement pour le coup, la, la vidéo est quand même assez claire. Il euh, y a un filtre, il euh, y a un déguisement qui est différent, il y a une voix qui est différente. Mais Antoine, Antoine n'a pas compris, euh, n'a pas compris tout ça. Alors tout ça déjà, ça conduit à un, un homme de paille pendant toute la vidéo et euh, du coup bah, le propos est déformé voire retourné. Ça c'est le deuxième point que j'ai mis. Euh, là, en, en gros, euh, bah, globalement dans la vidéo, voilà, l'idée des affects est réduite à de la moraline. Euh, la question étant d'avoir raison ou tort. Euh, en l'occurrence, ce qu'a dit Antoine dans la vidéo, c'est c'est pas parce qu'il te dégoûte de lire en disant de lire un truc qu'il n'a pas raison de te dire de lire ça. Donc ça, voilà, c'est juste de la moraline, raison, tort. Alors que, en fait, il y avait des éléments de contexte qui étaient mis, mais qui ont apparemment pas été euh, saisis. Euh, ensuite, euh, il y avait le côté barrière successive qui n'a pas été perçu. Alors en l'occurrence, euh, Antoine dit en, en permanence que euh, la vidéo qu'il analyse est confuse. En fait, on, on pense surtout que c'est la la compréhension d'Antoine qui a été confuse parce que là, en l'occurrence, la question, c'était la question des barrières légitimes. Donc pour vous dire à la base, euh, la vidéo de base euh, veut dire que, en gros, il euh, y a euh, d'abord euh, les barrières d'accès à la lecture toute simple, ensuite il y a la barrière d'accès à la lecture littérature et ensuite une autre barrière d'accès qui est liée à la culture légitime. Alors tout ça est lié dans la vidéo, euh, en plus c'est lié de manière euh, temporelle, c'est-à-dire qu'il y a, y a une forme de chapitrage et tout ça. Ça n'a pas du tout été perçu euh, par Antoine, donc c'est assez inquiétant euh, là-dessus aussi. Euh, ensuite, il y a euh, bah, une phrase qui est complètement sortie euh, de, enfin, sortie d'un petit peu nulle part. Prends pas les profs pour des cons. Voilà. Donc c'est ce qu'a dit, euh, c'est ce que dit An Antoine, mais c'est encore une fois, c'est un propos qui est déformé parce que c'est pas du tout ce qu'il a dit dans la vidéo de base. Euh, ensuite, c'est quoi le rapport entre le handicap et, euh, et le fait de ne pas avoir envie de lire? Euh, là, encore une fois, euh, le, le, Antoine n'a pas compris que la personne qui faisait la vidéo parle de, de frustration, euh, d'adultes pour lesquels euh, bah, le handicap n'a pas forcément été perçu et qui, du coup, aujourd'hui, ont du mal à se mettre, par exemple, à la lecture. Ensuite, alors Antoine, encore une citation, euh, au début de la vidéo, il parlait de la lecture, donc là, je, je répète, hein, mais voilà, le lien qui a été réalisé dans la vidéo n'a pas été compris. Quoi. Il, y a, il y a un lien euh, qui est pourtant assez clair quand même dans, le, dans la progression de la vidéo qui n'a pas été compris. Alors, c'est lié évidemment à la maîtrise du, du, du format, hein, mais là, vraiment, il y, a, il, y a un problème, euh, il y a un problème à ce niveau-là. Ensuite, euh, la vulgarisation ne remplacera jamais une étude approfondie sur un sujet. Là encore, euh, c'est ce qu'on appelle un homme de paille puisque ce n'est pas du tout ce qui est dit dans la vidéo. Et euh, sur la fin, la vidéo étudiée est... Euh, est considéré comme disant que la variété culturelle n'est pas souhaitable, ce qui est un contresens, puisque la, la, la vidéo dit exactement l'inverse, que la variété culturelle, euh, c'est euh, pertinent et intéressant, et euh, invite à aller un peu plus loin dans ce sens-là. Donc voilà, il y a, y a un vrai problème sur euh, le côté homme de paille, le propos est complètement déformé et retourné. Et puis alors ensuite, alors là on revient un petit peu à la question du format, mais là du coup c'est le format de la vidéo que Antoine a décidé de d'aller de, voir. Euh, en l'occurrence, le format n'est pas maîtrisé, hein. là clairement... Euh, donc, c'est une vidéo liste assez claire, en fait, avec un format assez clair, mais qui n'a pas été comprise. Encore une fois, hein, c'est le fameux « il mélange tout » ou alors « c'est confus ». La caricature est hyper claire mais elle n'est pas comprise et encore une fois on le voit à l'image qu'il y a une caricature et pourtant euh, bah, cette caricature elle, elle passe complètement euh, complètement, euh, bah, complètement derrière l'analyse d'Antoine. De, en l'occurrence en plus dans sa propre vidéo quand il prend des extraits de ça il floute et il met en noir et blanc alors que justement euh, le principe euh, c'était de mettre euh, de la couleur à la base et puis... Euh, Surtout bah, d'avoir un costume différent, d'avoir une voix différente et, euh, et d'avoir aussi des couleurs qui sont un petit peu pastelles aussi euh, sur ces extraits-là. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas été compris à ce niveau-là. Et puis, euh, il y a une non-compréhension aussi des sous-entendus. Alors, bon, c'est un petit peu normal, euh, du coup vu que déjà ce qui est entendu de base n'a pas été compris, que les sous-entendus ne soient pas, euh, soient pas compris. En l'occurrence, c'est le « Tu n'as pas lu Flaubert, donc tu es un sous-humain », qui là pour le coup n'est pas fait dans le personnage caricatural, mais est euh, dit par l'auteur de la vidéo directement. Et là, en l'occurrence, il y a clairement un sous-entendu, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est dit euh, par l'auteur, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, repris, euh, qui est quand même une caricature, c'est-à-dire c'est une caricature de ce que pense la société d'un sous-entendu social. Mais en l'occurrence, non, Antoine, Antoine n'a pas compris ça euh, non plus. De ma chaise Oui, ouais, ah oui, elle est bien. Alors c'est une chaise ergonomique. Bon, par contre, le problème, c'est que on a dépensé euh, trois ans d'économie euh, du labo euh, dans, dans cette chaise. Du coup, on n'a plus de feutre. Alors Ensuite, le troisième point, et là, euh, je pense que c'est peut-être le plus le plus important parce que la qualité de l'argumentation, normalement, c'était un petit peu la force d'Antoine. Et là, vraiment, ce trimestre, c'est très, très compliqué. Euh, donc, c'est la qualité de l'argumentation. Alors, la qualité de l'argumentation, là, pour le coup, j'ai pas mis de point acquis parce que malheureusement, il bah, n'y a, y a, y a rien, il n'y a, y a pas grand-chose. quoi euh, Donc, euh, le premier point, euh, c'est euh, le cherry picking. Alors, j'en ai un petit peu parlé euh, juste avant, mais voilà, les extraits choisis ne rendent pas compte du propos de la vidéo de base il y a un manque de contexte notamment sur l'auteur de la vidéo hein, le, le contraste entre écrivain et euh, et euh, brûler vos livres qui pouvait être intéressant et donc ça c'est pas cité du tout et du coup ça conduit à, à l'homme de paille pendant la moitié de la vidéo bon ça on l'a déjà vu là quelque chose qu'on n'a pas vu le deuxième point de de ce de cette deuxième de cette troisième compétence pardon euh, le postulat ne vaut pas démonstration alors ça c'est important parce que en fait, les idées fondamentales qu'a Antoine dans cette vidéo sont pas du tout interrogées. Elles sont juste assénées comme ça au spectateur. Et euh, bah, du coup, le spectateur peut croire que c'est vrai parce que c'est dit. Or, il euh, y a beaucoup de choses qui sont en fait euh, très, très, euh, bah, très très contestables. Et, et ça ressemble beaucoup à de la généralisation abusive quand même. Euh, donc, par exemple, il y a euh, des propos sur la médiocrité de base. Bon, alors ça, c'est au tout début. Alors, à la rigueur, ça peut être une note d'intention si vous voulez, mais voilà. Ensuite, il y a la question de « il faut évaluer ». Donc ça, c'est pareil, pas c'est pas prouvé. Euh, ensuite, il y a euh, le pour toi si tu as un problème à la hanche, c'est une excuse pour ne pas aller marcher. Donc ça, c'est une question rhétorique. Alors de ce que j'ai compris, apparemment, la réponse devrait être oui pour Antoine. Alors on reverra le statut de, du handicap euh, parce que il y a, y a un problème au niveau du au niveau du handicap. Ensuite, euh, vous êtes ce que vous vous mettez dans la tête. Là aussi, il hein, y a il y a y a un manque de contexte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, euh, du coup, si on est ce qu'on qu se met dans la tête, euh, ça veut dire que toutes les sciences sociales doivent être mises dehors, enfin c'est un peu, un peu étrange quand même comme, comme, euh, comme argumentation. Ensuite, on a des loisirs factuellement abrutissants. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi Ça veut dire quoi Encore une fois, c'est pas prouvé, c'est juste une, une assertion comme ça. Euh, quand t'as binge-watché une, une série, t'es pas une lumière après. On est encore, euh, encore là-dedans, quoi. Euh, on est encore dans euh, quelque chose qui est asséné, sans aucune, aucune preuve, aucune argumentation. Euh, flâner dans un musée, c'est pas la même ouverture culturelle que de scroller sur Twitter. Là encore, euh, c'est absolument pas prouvé et même pour le coup assez improuvable. Euh, ensuite, il y a l'idée qu'il faut comprendre l'intégralité des œuvres pour pouvoir en parler. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui, euh, qui revient alors que bon, c'est encore une fois pas forcément l'objectif. Euh, les personnages du MCU sont manichéens, débiles et prévisibles. Pareil, encore une fois, pas de preuve. Le nivellement par le bas, là aussi, pas de preuve. Au mieux, euh, les œuvres populaires sont une approche, encore une fois, sont une accroche, pardon. Encore une fois, pas de preuve. Quand tu lis GTO, une BD, ton but premier n'est pas d'avoir une réflexion. Là encore, pas de preuve. Enfin, c'est beaucoup beaucoup de choses. Hein. Euh, L'éthique de Spinoza égale man Encore une, pas, pas de preuve non plus. Euh, la culture sert à savoir ce qui est bien et ce qui est nul. Alors là, bon, alors déjà on ne sait pas ce qui est bien et ce qui est nul. Et alors en plus on rajoute le truc de la culture sert à ça. Enfin là, il y a trois insertions en une seule phrase qui sont complètement improuvées et, euh, et vraiment vraiment pas bien. Euh, ensuite, tes goûts, t'es censé pouvoir les expliquer. Alors ça c'est pareil, c'est étonnant parce qu'après il parle d'une histoire d'Anna Montana. Enfin vraiment, je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il disait à ce moment-là non plus. Euh, les goûts et les couleurs, ça se séduque et surtout. Euh, non, ça se discute et surtout ça séduque. Là encore, hein, on est sur quelque chose qui est juste asséné comme ça au spectateur et qui n'a pas vraiment euh, de sens. Euh, sans livre, tu restes superficiel. Euh, et du coup, cette vidéo, donc la vidéo à laquelle Antoine répond, engrange de la médiocrité parce que le plaisir facile et sans effort pousse à ça. Là encore, euh, aucune preuve. Hein, c est, c est... Et du coup, toute l'argumentation reposant sur des assertions non prouvées, bah la, la qualité de l'argumentation se retrouve complètement euh, aux fraises. quoi. Oui Ah, euh, pourquoi les néons bleu, blanc, rouge euh, bon, ça, en fait, c'est l'Éducation nationale, encore une fois le ministère, euh, qui a dit « ça fait républicain ». Donc, euh, on a mis ça en place. En attendant, on n'a pas de feutre. Bon, et du coup, pour en terminer sur la qualité de l'argumentation, alors c'est vraiment la partie la plus, la plus grosse. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Vraiment beaucoup de lacunes. Euh, du coup, forcément, euh, ça rend l'argumentation compliquée. Euh, en l'occurrence, il y a de la généralisation abusive dès le début. « Les gens qui ne lisent pas, ça n'existe pas ». Euh, donc euh, en fait Antoine là, oublie complètement euh, les gens qui seraient euh, dans une situation d'illettrisme alors il parle d'analphabétisme mais ça concerne vraiment très peu de gens euh, mais par contre il ne parle pas d'illettrisme alors que euh, bah, pour le coup euh, sur, euh, sur le territoire français c'est quand même assez important euh, l'illettrisme donc des gens qui ont appris à lire mais qui, euh, qui ne, ne savent plus euh, parce que la pratique s'est euh, un peu perdue ensuite euh, l'apprentissage de la lecture ne se fait pas sur un temps très réduit alors là en l'occurrence c'est aussi un problème de compréhension mais clairement euh, le côté euh, ça se fait pas sur un temps très court euh, d'accord, ça se fait quand même enfin, sur 28 élèves euh, par exemple, même sur moins maintenant aujourd'hui parce que c'est vrai qu'en CP les classes ont été un, un peu dédoublées, bon, enfin voilà donc sur un temps très réduit, euh, encore une fois tout dépend de ce qu'on appelle très réduit, en effet, euh, alors là, euh, Antoine a décidé de considérer que très réduit, ça voulait dire trois mois, ce qui est encore une fois pas prouvé, mais bon, c'est autre chose. Et euh, du coup, oui, selon l'élève et son besoin, en fait, euh, le, le temps accordé par l'Éducation nationale peut être relativement faible et surtout, selon l'élève et selon les classes également, puisque euh, un professeur dans une classe qui va avoir 28 élèves euh, va forcément devoir euh, malheureusement euh, euh, bah, faire des choix et à tel moment, aller vers tel élève, aller vers tel autre. Et euh, du coup, ça crée forcément, à cause de ce problème de, de moyens, un, un problème de base, c'est-à-dire qu'il y a un problème de, de, de niveau qui va se créer d'office. Donc, il donc y a ça déjà. Euh, sur l'évaluation, il n'y a rien sur la dosimologie et sur les effets pervers de la notation. Euh, en l'occurrence, bah, les effets pervers de la notation, c'était abordé dans la vidéo de base sur le côté, voilà, en fait, une évaluation, elle peut évaluer quelque chose qui n'est pas, en fait, ce qui est marqué dans les critères d'évaluation, ce qui est un peu un peu étrange et du coup un peu un peu un effet pervers parce que euh, un élève peut très bien ne pas comprendre pourquoi son évaluation est, est rouge alors qu'il est censé avoir euh, avoir réussi euh, selon lui donc il y a il y a un problème voilà sur la sur la modalité de la réponse euh, qui peut qui peut être demandée qui est pas forcément la bonne enfin y a, y a, voilà il y a pas mal de choses qui qui vont pas en plus pour une fois il aurait pu me demander parce que je suis, je suis assez euh, assez cohérent là-dessus il euh, y a des évaluations avec euh, des critères qui sont invisibles, qui du coup font ressortir les inégalités. En l'occurrence, bah, la maîtrise du français, c'est un critère qui est invisible, puisque euh, bah, quand, par exemple, on se retrouve dans le secondaire en sciences, euh, ce qui a beaucoup été mon cas, euh, bah, on se retrouve avec quelqu'un euh, qui euh, n'arrive pas forcément à lire une question, forcément sa réponse va être jugée comme étant euh, à côté et donc, forcément, bah, la maîtrise pose, pose quelques soucis. Et pour le coup, c'est une compétence qui n'est pas forcément mise comme évaluation dans, dans, dans, le, dans le travail. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu, peu confus ce que dit Antoine là-dessus. Ensuite, alors là, là c'était une partie qui était quand même intéressante. C'était sur les moyens pour le handicap. Euh, le problème des moyens sur le handicap ne sont pas abordés. Et euh, les aménagements sont vus comme complètement miraculeux. Il n'y a aucune notion d'affect. Il euh, y a une méconnaissance surtout totale des problématiques du handicap, alors c'est un peu dommage parce qu'en plus euh, dans la classe il y a Kylian, Kylian qui a une AESH et euh, l'AESH de Kylian, bon bah voilà, elle fait 24 heures par semaine, hein, c'est plus que mes heures effectives en classe et elle est payée 800, balles, euh, 800, euros, pardon. Euh, 800 euros, donc elle est payée, euh, elle est payée euh, relativement faiblement, euh, elle a 6 euh, ans de CDD et après, euh, bah, au revoir et puis, bah, selon l'évolution du Pial, on ne sait même pas si elle sera avec Kylian en septembre. Alors que bon, la relation entre Sarah, Sarah c'est l'EVSH, et Kylian, euh, elle s'est fondée depuis des années maintenant. Et, enfin, il y a eu quand même un, un gros souci à ce niveau-là. Et, euh, et ça, du coup, c'est pas du tout abordé pour Antoine. On a l'impression qu'il euh, suffit de mettre des caractères en open-sens dyslexique. Et, euh, et c'est bon, en fait, tout, tout part comme difficulté. Euh, il n'y a pas de frustration qui est faite avec cette difficulté de lecture. Enfin, vraiment, il y a, il y a un gros, gros problème par rapport, à, par rapport au handicap. Euh, je pense qu'Antoine n'a juste pas compris et qu'il aurait peut-être dû aller, aller voir Sarah. Et puis du coup, alors j'y reviens, mais Antoine parle à un moment euh, de euh, « Est-ce que pour toi, avoir mal à la hanche, c'est une excuse pour ne pas aller marcher ?» Et là, en l'occurrence, bon, le mot est extrêmement mal choisi. C'est-à-dire que le mot d'excuse euh, est, euh, est vraiment très mal choisi. C'est vraiment une méconnaissance totale de, du, du monde du handicap, euh, du côté adaptation de la société plutôt que d'adaptation individuelle. Mais de toute façon, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui, c'est ce qui en ressort. Il y a une pensée un peu individualiste et du coup extrêmement simpliste dans euh, ce qui se dégage de, de ce qu'a fait Antoine. C'est un, un peu un, un problème quand même euh, à, à ce niveau-là. Ensuite, euh, il y a aussi euh, la lecture légitime et la lecture non légitime qui, qui est non distinguée. Alors ça, on en a parlé quand on a parlé un peu de la confusion. Euh, mais voilà, quand on dit « je lis pas assez », quand quelqu'un nous dit ça en face... Il nous dit pas « je lis pas assez de webtoon », il nous dit pas « je lis pas assez de manga ». C'est ce qu'a ce qu voulu dire l'auteur de la vidéo. Mais ça, Antoine ne l'a pas compris, donc pour lui, c'était de la confusion. Et donc, il ne distingue pas, ce qui est considéré comme de la lecture légitime. Alors, il y a quelques noms qui ont été cités, Zola, Victor Hugo et tout ça. Et puis, de la lecture non légitime. Et donc, pour lui, tout ça, c'est très, très fouillis, alors que vraiment, la, la vidéo était plutôt claire. Mais bon, ça n'a ça pas été compris par Antoine. Ensuite, une généralisation abusive sur les loisirs aussi, qui sont présentés comme de la passivité, de l'aliénation. Alors ça, c'est un petit peu étonnant parce que justement, quand il y a n'importe quelle œuvre, même la vidéo à laquelle a réagi, a réagi Antoine, en fait, n'importe quelle œuvre peut être réinterprétée, peut être peut générer une réponse. C'est ce qu'a fait Antoine, donc c'est un peu, un peu étrange. Donc... En fait, quand on est face à une œuvre, même cinématographique, même quelque chose du MCU, enfin, je sais pas, Antoine a l'air d'en avoir beaucoup contre le, le MCU, donc on va parler de ça. Mais euh, voilà, en fait, est-ce que ça génère que de la passivité et de l'aliénation euh, si euh, quelqu'un va faire une, une fanfiction sur le MCU, si quelqu'un euh, va euh, construire toute sa carrière d'artiste sur, sur, euh, sur ces choses-là et puis ensuite s'en écarter un petit peu pour faire son propre chemin. Enfin, c'est un peu, un peu étrange, c'est encore une fois de la généralisation très très abusive et, euh, et encore une fois, c'est euh, ne pas prendre en compte la diversité des humains qui regardent des œuvres, puisque euh, bah, euh, un humain qui va regarder euh, qui va regarder le MCU ne sera pas dans la passivité et l'aliénation. Si c'est le cas d'Antoine, bah tant pis pour lui mais pour le coup c'est pas le cas de la plupart des gens. Euh, c est, c est, des fois des gens ont de l'imagination, ils ont de la réflexion même face à à du MCU et tout ça et c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de misanthropie, parfois dans le dans le travail d'Antoine. Alors, c'est pas tellement ce que je lui reproche mais c'est vrai que c'est c'est quand même c'est quand même assez rampant. Et c'est pas terrible quoi à ce niveau-là. Alors on va euh, passer à la suite hein, parce que là vraiment sinon euh, sinon on va y passer des heures. Il n'y a pas de réflexion sur les jeux d'argent et la malbouffe, euh, c'est la responsabilité individuelle. Donc là on revient au côté individualiste, euh, c'est-à-dire que le seul facteur pour Antoine euh, de, du fait que les gens euh, prennent de la malbouffe et vont sur des jeux d'argent, c'est la responsabilité individuelle. Il n'y a pas de responsabilité collective, il n'y a pas de solution euh, qui serait apportée de manière collective ou de manière politique. C'est un petit peu étrange, euh, du coup c'est vraiment simplifié la penser encore une fois, euh, euh, comme si euh, voilà la, la malbouffe et les jeux d'argent étaient quelque chose qui était uniquement de la responsabilité individuelle, ce qui, encore une fois, est, est une simplification euh, énorme et assez, euh, assez importante. Et ensuite, il y a euh, impossibilité pour Antoine, et alors ça, c'est, je pense, le plus, le plus important, il y a une impossibilité pour Antoine de voir l'art si c'est pas étiqueté comme art. Et alors là, bon, on repense au MCU, mais en fait, euh, sur la plupart des œuvres, ouais, euh, Antoine euh, n'a pas l'air de voir en fait ce qui peut être artistique dans quelque chose qui euh, a été, euh, bah, je sais pas, par exemple, créé par euh, par Hollywood ou des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent, apparemment, c'est plus c'est plus de l'art. Enfin, c'est très très étrange cette manière de, de considérer l'art. Euh, encore une fois, alors c'est pas tellement défini. Hein. C'est pas tellement le problème, le problème de la définition. C'est que du coup, euh, il exclut de manière assez arbitraire énormément de choses. Là, on, on revient à la question du postulat qui ne vaut pas démonstration. C'est que du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas considérées comme des œuvres d'art, selon Antoine. Et puis du coup, elles sont exclues d'office de la réflexion, alors qu'il n'y a aucune raison de fait de les exclure de la réflexion euh, par rapport à ça. Donc, c'est un peu étrange, encore une fois. Et du coup, la dernière partie un petit peu de, de, cette, de cette évaluation, c'était la qualité de synthèse. La compétence évaluée, c'était la qualité de synthèse. Et là aussi, il y a un gros problème. Hein. Euh, notamment, il y a beaucoup de hors-sujets. Beaucoup, beaucoup de hors-sujets. Euh, en l'occurrence, ce qu'est la lecture ou pas, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo à laquelle il répond. Les jeux vidéo et les fans d'Elden Ring, c'est n'est pas les, la vidéo à laquelle il répond. Les explications sur l'apprentissage de la lecture pendant plus de 5 minutes. Il y a une espèce de ouais, de, de, de focalisation sur ce sujet -là, alors qui est euh, assez incompréhensible. Bon, bref. Euh, la différence lecture, littérature, livre euh, qui en fait encore une fois n'est pas le sujet de la vidéo, pour Antoine c'est confus mais c'est pas le sujet de la vidéo alors il y a tout un tas de, de choses sur l'art le beau, le sentiment du beau il euh, y a tout un passage sur l'économie de l'attention qui, encore une fois, est incompréhensible. Enfin, en fait, c'est compréhensible parce qu'en en fait, euh, Antoine a l'air de se servir de l'économie de l'attention pour décrédibiliser tout un tas d'œuvres d'art en disant que vu qu'elles utilisent des mécanismes d'économie de l'attention, elles ne peuvent pas euh, prétendre à être artistiques, euh, ce qui du coup, en fait, est un faux dilemme. Hein. C'est-à-dire, soit tu es artistique et du coup, tu, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas chez Hollywood et machin, soit euh, tu es artistique et du coup, tu as, as, as un rapport... à t'as pas de rapport à l'argent enfin bon bref c'est un faux dilemme euh, vous êtes manipulé par votre jeu vidéo alors ça c'est sans connaître le jeu vidéo puisqu'en plus il a cité Elden Ring juste avant enfin Elden Ring qui est peut-être un des jeux qui utilise finalement le, le moins euh, les mécaniques d'économie de, de, de l'attention euh, juste pour, pour prendre cet exemple là euh, on aurait pu prendre Fortnite comme exemple pour un exemple d'économie de l'attention où pour le coup le jeu manipule peut-être un peu même beaucoup euh, ses joueurs pour Elden Ring, c'est plus compliqué. Hein. Elden Ring, c'est un jeu qui te fout des mandales. Euh, bon, désolé. Euh, c'est un jeu qui a tendance à plutôt euh, te faire euh, rencontrer euh, la mort. quoi. Euh, donc, c'est un jeu qui est plutôt frustrant et qui fait un apprentissage par la frustration. Ce qui plaît à certains joueurs, ce qui fait que certains joueurs euh, ne veulent pas forcément y aller. Mais du coup, cet apprentissage par la frustration, avec un, notamment un écran de, de mort qui est, qui est assez long et tout ça, ça ne correspond pas du tout à ce qui est fait par, par exemple, Fortnite, où là, pour le coup, on peut relancer une partie assez rapidement derrière. Enfin, il y a, y a vraiment un, un souci à ce niveau-là. La, la frustration euh, euh, sert dans beaucoup de jeux vidéo et Antoine n'a pas tellement compris ça. Du coup, euh, vous êtes manipulé par votre jeu vidéo sans connaître le monde du jeu vidéo. C'est vrai que ça devient très, très vite assez navrant. Euh, ensuite, il y a euh, donc sur Netflix et le MCU, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour, pour Antoine de considérer que tout ça est euh, de l'art, même, même si à un moment, il cite, alors du coup, c'est un peu, un, un peu contradictoire, à un moment, il cite un film qui est sur Netflix et qui est considéré comme un chef-d'œuvre par lui. Bon, d'accord. Il euh, y a tout un tas de choses qui ne sont du coup pas citées. Alors que, bah, pour le coup, euh, par exemple, quand on parle de, de frustration, on pourrait parler de, de Pavlov, on pourrait parler du, du re renforcement positif, du renforcement négatif, de, de, de la punition, de, de l'éthologie, du comportement animal... Euh, puisque en fait c'est relié un peu euh, à, à l'économie de l'attention euh, d'une certaine manière puisque c'est les mêmes sciences qui, qui étudient ça mais euh, non non non non non du coup euh, c'est pas cité du tout euh, la psychologie sociale euh, n'existe pas pour Antoine la réactance ça n'existe pas non c'est compliqué hein. c'est c'est vraiment compliqué il y a vraiment des grosses grosses lacunes hein, sur le côté euh, responsabilité collective euh, sur le côté social euh, sur le côté culturel enfin il y a beaucoup beaucoup de, de manques à ce niveau-là et du coup bah forcément ça fait que l'analyse d'Antoine est uniquement individualiste, ce qui, euh, ce qui pose un énorme, euh, énorme problème de, de, de maîtrise. Quoi. Et ensuite, il y a euh, lire un roman, c'est comptabilisé nulle part et ça sert à rien, alors qu'il euh, y a de l'addiction pour euh, le, le jeu vidéo. Alors là, c'est encore une fois un faux dilemme et c'est encore une fois complètement hors sujet. Hein. Encore une fois, Antoine n'a pas vraiment compris, je pense, la vidéo à laquelle il répond. Ce qui est un petit, peu, un petit peu dommage. Puis alors sur la qualité de synthèse, évidemment, il faut que je revienne sur quelque chose. Euh, la vidéo est trop longue. Alors la vidéo est trop longue, je ne l'ai pas mis dans, le, dans la maîtrise du format parce qu'il y a des vidéos YouTube qui sont très longues et qui sont extrêmement agréables à regarder. Là en l'occurrence, c'est vrai qu'avec la maîtrise euh, lacunaire du format, c'est compliqué. Hein. Mais en plus là, la vidéo de base fait 20 minutes, celle d'Antoine en fait plus de 50. C'est vraiment très très très long. Si vous voulez, c'est un peu comme comme si on prenait euh, un petit morceau de beurre et qu'on l'étalait sur une énorme tartine. Vraiment, c'est très très long, surtout avec tous leurs sujets là que j'ai mentionné. C'est un peu comme euh, un peu comme je sais pas si vous connaissez euh, Spider-Man No Way Vous voyez, c'est très très long, très très long. Alors du coup, j'ai mis une appréciation globale. Hein, encore une fois, euh, euh, je pense qu'Antoine peut, peut y arriver. Hein, je pense qu'il faut juste un tout petit peu plus d'efforts, un petit peu de, de travail sur certains de, de, des acquis euh, qui semblent être euh, assez euh, assez ouais assez assez bancal finalement ouais c'est c'est un peu euh, des fondations qui sont à revoir euh, donc euh, j'ai mis qu'il y avait un manque d'imagination chez Antoine peut-être que de l'ouverture culturelle serait, lui serait bénéfique donc voilà s'il pouvait s'ouvrir un petit peu ce serait ce serait pas mal il ne perçoit pas encore les sujets de réflexion dans ce qui l'entoure dans le sujet qu'il a étudié et ce travail est très superficiel concernant l'approche la de, des œuvres populaires donc ça, c'est vraiment un, quelque chose qui est fondamental dans, dans ce que fait Antoine, euh, c'est que bah oui il n'est pas capable de percevoir euh, dans quelque chose qui n'est pas étiqueté comme étant de l'art euh, bah, ce qui est artistique dedans, ce qui est de l'intention, ce qui est euh, ce qui est euh, important peut-être, ce qui est des inspirations, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'il qu ne voit pas, donc je pense qu'une ouverture culturelle serait quand même importante là-dessus, parce que sinon, en effet, on est condamné à être superficiel, à rester en surface, euh, mais de la même manière que euh, je pense qu'il faut aussi aller euh, du côté euh, bah, de tout ce qui est en fait… Euh, peut-être sciences sociales, sciences molles en général, même même comportement animal quoi finalement parce que y a des grosses grosses lacunes à ce niveau-là, il y a vraiment quelque chose qui qui ne va pas, il y a une pensée individualiste qui s'est installée, peut-être que Antoine ne s'en rend pas compte mais il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et ensuite, de plus, on peut percevoir une forme de misanthropie dans ce travail. Bon, bah, c'est ce que j'ai dit. Euh, là, du coup, peut-être que, euh, un peu d'amitié, un peu de, un peu, un peu d'amour dans la vie d'Antoine serait pas, serait pas de refus. Je, ne sais pas exactement ce que vous pouvez y faire, mais c'est vrai que ce serait peut-être intéressant d'aller dans ce, dans ce truc-là. Parce que là, ça, ça, ressemble vraiment beaucoup à de, à de l'aigreur qui a été mise en vidéo. Euh, comme si Antoine, en fait, avait vu cette vidéo et s'était dit, ah, il faut que je réagisse. Et c'était servi, finalement, de ce devoir pour, pour faire ça. C'est euh, voilà, un, un petit peu dommage là-dessus, mais euh, bon, je termine évidemment par ça va aller Antoine, tu vas y arriver parce que je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir euh, des choses peut-être plus intéressantes à, à, à proposer euh, à l'avenir. Donc euh, voilà, euh, de, pour conclure en fait, euh, Antoine, ne, il ne faut pas qu'il se décourage, voilà, il ne faut vraiment pas qu'il se décourage, euh, il va y arriver, euh, il faut juste mettre un petit peu d'effort un petit peu de un petit peu de travail là-dedans je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, de manque de travail en fait dans dans ce qui a été fait euh, quelque chose qui a été un manque d'approfondissement euh, et puis évidemment des, des grosses lacunes et euh, du coup forcément euh, ça a posé problème pour ce devoir là mais voilà je pense que le prochain trimestre sera un peu meilleur donc euh, donc voilà je je moi je crois en Antoine et, euh, et merci